Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet que j'adore faire en shooting, c'est shooter un couple. Comment shooter un couple Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un merveilleux couple avec moi qui sont superbes avec euh, des jeunes que tu as déjà peut-être pu voir dans, dans mes photos Instagram. Donc je vais les laisser se présenter. Euh, moi, c'est Geneviève. Je suis étudiante en arts visuels et modèle pour Jordan à l'occasion. <rire> moi, c'est Julien. Je suis plus dans le milieu de la musique. Qui est le chéri? <rire> le chéri. <Voilà>. Ça fait <rire> combien de temps que vous êtes en couple? Euh, ça va bientôt faire deux ans. Bientôt deux ans, oui. Ah. Ouais. Je vais commencer d'ailleurs par vous donner des petits conseils quand vous faites un shooting en couple. C'est de faire un petit peu connaissance en avance avec eux pour euh, qu'ils soient un peu plus à l'aise et surtout pour pouvoir cerner un petit peu leur couple et faire un shooting qui va correspondre à leur personnalité. Par exemple, ne pas les euh, forcer à être trop mis en nuance, si ne sont pas du tout. Ou euh, keten je crois que c'est comme ça. Ouais, keten Keten, oui. Ouais, voilà. <rire> Es-tu prêt Je suis prêt. Il est prêt. <rire> bon voilà, on va se rendre dans notre premier spot qui est un joli parc. Pour un premier point, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va se mettre comme un moment de reportage. En fait, je ne vais pas trop les guider parce que je veux qu'ils soient naturel le plus possible. Comme on est en extérieur dans un parc, on va en profiter juste pour les suivre. Ils vont se balader. Et parfois, peut-être, je vais leur donner quelques petites indications quand j'aurai besoin d'une prise de vue précise. Vous allez marcher vers moi. Et euh, je vais essayer d'avoir au maximum votre complicité entre vous. Donc, faites comme si je n'étais pas là. Hop, hop, autre chose. Pas, si vous ne pourrez pas la N'hésitez pas d'ailleurs même à poser des fois, un peu dans les bras. capturer justement le meilleur moment de leur intimité donc là comme tout à l'heure je les dirige pas je leur soumets juste quelques petites idées par ici par là du superbe temps ensoleillé qu'on a aujourd'hui pour euh, rajouter des accessoires à notre couple c'est à dire des parapluies ce qui va créer une sorte de petite boule d'intimité et on va essayer de capturer ça et ça va renforcer les, les deux sujets dans le même. We forcer le lien de ce couple à l'image, ce qu'on peut aussi faire, ce que tu peux proposer, c'est de faire des petits jeux avec l'environnement, donc euh, par exemple ici si on est dans une belle rue avec de très belles maisons, il y a des escaliers, donc euh, je vais les faire jouer un petit peu avec l'environnement comme tu vas le voir sur les prochaines photos. Tu peux aussi proposer au couple des poses, par exemple euh, des échanges où l'un va poser la tête sur l'autre, c'est des positions assez naturelles mais qu'on ne va pas forcément penser à faire pendant un shooting photo. Donc toi, tu es là aussi pour leur rappeler des postes que tu connais, que tu peux faire toi dans la. Un... Donc Maintenant, on va aller dans un autre spot, un spot vraiment un peu plus intimiste. On va trouver un café, quelque chose comme ça, pour pouvoir vraiment se rapprocher d'eux et euh, capturer euh, des moments euh, un petit peu plus chaleureux. Vous allez prendre vos verres, vous allez discuter, on va faire un, en mode normal et naturel qui sont que je vous guide. Euh, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer des petits jeux. Donc voilà, des petits jeux où euh, ça va être de chuchoter à l'oreille de l'autre, des choses en spécifique, que je vous dirai. Et euh, ce qui va créer des réactions que moi je pourrais capturer ensuite après. Euh, on va faire plein de petites choses comme ça. Toujours également à les mettre à l'aise au maximum. Alors je ne sais pas si mon couple actuellement est à l'aise. On va leur demander. <rire> on peut se permettre de leur proposer de les guider pour les faire poser un petit peu. Ça peut être aussi sympa d'avoir une partie où on les fait poser un petit peu plus sérieusement. Ça propose toujours quelque chose d'autre, de nouveau. Et tu peux être un peu plus créatif avec eux, seulement si to the le side. Dreams can come alive. On a fini pour l'espace café club et ce qu'on va faire, on va faire un petit bonus dehors en fait <rire> Cette vidéo qui touche à sa fin avec ce couple de haute qualité premium je tiens à remercier très fortement, merci d'avoir participé, j'espère que la séance vous a plu, c'est leur tout premier shoot en couple il me semble, c'est ça ouais. ouais Ça va, vous étiez à l'aise ouais. Bah c'est que le, la vidéo est réussie alors, j'espère que tous mes conseils vous auront aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt